Bonjour à tous Dimanche dernier, euh, j'ai mis en place une méditation à la dernière minute parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la semaine, entre l'annonce du confinement, euh, l'attentat qui s'est fait à Nice, il me semblait que c'était important, et ailleurs aussi, euh, il m'était important de vous proposer justement une méditation d'urgence euh, afin de vous permettre de retrouver un mieux-être. Et à ma grande surprise, il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. Alors du coup, je me suis interrogée sur pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas soin d'eux. Euh, et peut-être que je me dis que j'ai besoin de donner une explication sur ce qu'une méditation apporte en fait. Parce que ça m'interroge beaucoup de me dire qu'est-ce que vous mettez en place pour vous permettre de vous sentir mieux. Alors je... Ce que je vois et ce que j'observe, c'est je ne suis pas là pour juger en fait les moyens que vous utilisez. La seule question qui est importante, c'est qu'est-ce que ça vous apporte Quand on se sent mal, on opte pour des stratégies. La question, c'est est-ce que ces stratégies-là vous amènent à un mieux-être ou pas Donc, à partir de là... Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de gens ressentent de la tristesse, de la colère, de l'impuissance euh, par rapport à ce qu'on vit là. Parce que beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qui se vit là, d'autres sont en colère parce qu'ils ne savent pas comment faire pour pouvoir changer la situation. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait un désespoir de dire « mais quelle est la vie qui nous attend en fait ?» Et dans ce doute, dans ces interrogations dans lesquelles on n'a plus de réponse en réalité… C'est normal d'avoir un terrain où on a peur, où on ne se sent pas bien. Et moi, je vous comprends, certaines personnes ont perdu leur travail, d'autres travaillent moins, et malgré tout, les charges sont là. Alors, comment faire Toutes ces interrogations-là amènent à un trouble à l'intérieur de soi. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce trouble-là Alors, vous avez plusieurs possibilités, en effet. Vous pouvez soit vous plaindre sur les réseaux sociaux, soit râler sur les réseaux sociaux, mais la question, c'est... Qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que ça vous fait du bien de râler sur les réseaux sociaux Ou est-ce que du coup vous ramenez cette atmosphère collective qui est anxiogène chez vous et à l'intérieur de vous Juste posez-vous et posez-vous la question quand je râle sur les réseaux sociaux, quand je dis que je ne suis pas d'accord, quand je nourris ça tous les jours, quand je nourris ces conversations Qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que ça me fait du bien Si ça vous fait du bien et que ça change quelque chose dans votre intériorité, c'est un fait. Je ne dis pas en fait que la colère n'est pas bonne. Vous avez le droit d'être en colère et c'est bon d'être en colère avec ce qui se passe, mais... Comment vous allez exploiter cette colère Est-ce que cette colère elle est au service de la peur et de la haine Ou vous avez envie que cette colère soit au service de votre cœur D'un mouvement qui est né de votre cœur, de quelque chose qui est censé, de quelque chose qui est centré C'est ça la question en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je veux dire, ce confinement il est là, on ne peut pas changer. Il y a des choses qui sont inéluctablement là, et il va falloir faire avec pour l'instant, en, en attendant de trouver des actions justes. Et, et, et en attendant, comment faire, en fait Donc, est-ce que euh, se mettre en contradiction euh, et, et, et critiquer les autres ou critiquer le gouvernement change quoi que ce soit dans votre intériorité C'est ça la question, ici et maintenant. Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que vous faites de ce trouble intérieur qui vous empêche de retrouver votre centre, qui vous empêche de retrouver la paix, la joie dans votre cœur, mais surtout, retrouver... Une stabilité, pour, parce qu'une stabilité est aussi la lucidité. Vous ne pouvez pas y voir clair si ce n'est pas calme à l'intérieur de vous. C'est hyper important en fait, je vous interpelle, de prendre soin de vous plus que jamais. En ce moment, comment faire pour, à partir de ce mal-être qui est là, je veux dire, qu'est-ce que vous faites de ce trouble Il ne va pas partir tant que vous, vous ne vous, vous en occupez pas. Vous avez beau râler sur les choses qui se passent à l'extérieur de vous, mais là, ce qui est important, c'est ce que vous pouvez faire et dont vous avez le pouvoir là, ici et maintenant, c'est déjà de changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est de sortir de cette peur, sortir de cette impuissance, sortir de ce sentiment que vous n'avez pas le pouvoir de faire les choses. Parce que si, vous pouvez. Mais si ce n'est pas au calme à l'intérieur de vous, vous ne pourriez pas percevoir l'action juste euh, qui, qui, qui est bonne pour vous en fait. Donc moi, je vous dis tout simplement que beaucoup pensent que la méditation, c'est pour les perchés, Mais pas du tout. La méditation, elle est là à votre service. Elle est là pour ramener de la tranquillité dans votre cœur. Elle est là pour renourrir la confiance en vous et la confiance en la vie. Elle est là pour vous fortifier. Elle est là pour vous ramener au cœur et au centre, au cœur de votre vie. Être au cœur de soi, à la maison, à l'intérieur de soi. Donc, c'est hyper important. C'est déjà un moyen parmi tant d'autres. Mais... Il y a des gens qui ont participé à cette méditation, mais il y a une personne qui était là, par exemple, parce qu'elle avait des tensions dans son corps depuis l'apprentissage de ce confinement, et, et elle est venue juste par dire « bon, voilà, j'ai des tensions physiques depuis, j'ai besoin d'aller bien. Ben, » super, elle a pris soin d'elle. Il y a une autre personne qui était là parce qu'elle était émotionnellement en colère et triste par rapport à ce qui se passe, et bien cette méditation lui a permis de retrouver un calme à l'intérieur d'elle. Et ce calme, c'est ce qui va lui permettre d'impulser des actions, euh, un mouvement dans lequel il va être favorable pour elle. Mais c'est important de commencer quelque part en fait. Et la méditation est un moyen qui vous permet déjà euh, de s'occuper de vous. En plus là, c'est une méditation guidée, donc on vous tient la main. Je veux dire, c est, c est, je me permets en fait d'insister dans le fait que que c'est important de prendre soin de vous, surtout dans cette période, pour pouvoir retrouver un mieux-être. Cette mise en mouvement, vous pouvez déjà la faire pour vous. N'attendez pas que la solution elle arrive à l'extérieur de vous. Voyez bien que c'est vain. Vous avez râlé, vous avez hurlé votre colère. Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être pas grand-chose à l'heure actuelle. Donc, ce que vous pouvez déjà faire, déjà et en priorité, c'est de vous occuper de vous. Et et de vous occuper de vous, c'est déjà dire « Ok, où est-ce que ça fait mal Ça fait mal à l'intérieur de moi, donc je vais m'occuper de mon intériorité. » Ok, par quels moyens Il y a plusieurs moyens et la méditation est un moyen justement d'apaiser, de calmer votre peur, de calmer pour pouvoir prendre une décision et un recul par rapport à ce qui se passe et comment vous pouvez vous positionner. Mais vous pouvez déjà commencer par là. Donc tout ça pour vous dire que ce mercredi, à 20 h une méditation sera encore c'était prévu depuis longtemps et une méditation est prévue donc c'est sur zoom peu importe où vous êtes vous avez la possibilité de prendre soin de vous en tout cas l'opportunité est là libre à vous de voir si vous avez envie d'avoir ce moment euh, ben, pour vous et pour prendre soin de vous voilà moi je serai en tout cas ravi d'être à vos côtés, ravi de prendre soin de vous si vous-même vous en aviez envie. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Euh, J'espère que cette, cette vidéo a fait écho en vous euh, et, et, et surtout n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse aussi résonner pour d'autres personnes et que les autres personnes de votre entourage prennent soin de vous déjà par ce billet-là. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir.